J'ai choisi d'aller passer une nuit dans la maison anne Frank. C'était un choix évident. En fait, c'est quelque chose. Dès qu'il a été question que j'écrive un texte, un récit dans la nuit au musée, j'ai su tout de suite que c'est là-bas que je voulais aller. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a toujours un, un moment dans la vie d'une autrice et d'un auteur où on, on, on se dirige vers un livre qu'on attend d'écrire depuis des années. Et celui-là, c'est le cas. Euh, je pense que ça fait des années que je tourne autour de, du sujet de à la, fois, euh, la judéité, ce qui a été caché dans l'histoire d'Anne Franck, euh, le fait qu'elle soit une autrice, mais je ne savais pas tout. Euh, donc voilà, le moment, euh, le moment est venu. J'ai envie de dire qu'au septième roman, le moment était là. Tous mes romans précédents euh, sont consacrés ou alors ont pour cœur une adolescente. Et euh, je, évidemment, je m'en rends pas compte euh, au moment où je les écris, parce que j'ai toujours l'impression que je vais parler un peu d'autre chose. Et je dirais plus précisément que tous mes romans euh, ont pour cœur la parole des adolescentes qui n'est pas entendue. C'est vraiment euh, ce, qui me, ce, qui me, voilà, ce qui me fait écrire souvent. Euh, de Nadia Komanec à Patty Hearst en passant par Cléo dans, dans Chaviré qui n'est pas entendue. Euh, je n'ai pas pensé... Quand j'ai commencé à travailler euh, autour de Anne Frank et de Margot Franck et de toute la famille, en réalité, je n'ai pas pensé adolescence. Et évidemment, au bout d'un moment, je me suis dit tiens, tu es encore en train d'écrire euh, euh, autour d'une adolescente qu'on n'entend pas, en dépit du fait que le monde entier l'a lu Et c'est peut-être aussi ça qui m'a fascinée, c'est que c'est un sujet sur lequel on croit tout connaître et j'ai réalisé que j'en connaissais très peu et surtout que, comme beaucoup de gens, je l'avais très mal lu. Il y a quelque chose que j'ai appris euh, avant d'aller dans le musée, parce que j'ai eu la chance de rencontrer, pendant le confinement, parce que je pouvais pas aller euh, au musée, euh, j'ai rencontré Laurine Nussbaum, qui est la dernière personne en vie à avoir connu les Sœurs Franck, Anne et Margot, et une dame qui a 96 ans, qui vit aux États-Unis, et qui est euh, une spécialiste... Euh, de littérature et qui a été la première à étudier le journal d'anne franck comme œuvre littéraire et grâce à elle j'ai appris que anne Frank avait d'abord écrit son journal et que en mars 1944 euh, dans l'annexe là où elle était cachée avec ses parents et l'autre famille elle a décidé de le réécrire en entier parce que finalement elle voulait elle avait l'impression qu'il pourrait être publié et effectivement, euh, ça m'a fasciné parce que j'ai comparé les deux versions, et que là, on voit vraiment que ça n'est pas simplement une jeune fille qui écrit son journal, une diariste. C'est une personne qui s'adresse à nous. Elle s'adresse à des lecteurs, elle fait des choix, elle coupe des passages, elle en réécrit d'autres. Elle, euh, elle donne des pseudonymes aux gens qui vivent avec elle. Et elle est vraiment... C'est un texte qui va vers le futur. Il s'adresse à des lecteurs. Alors ça m'a fasciné ça, vraiment, parce que... Elle a un don de l'image, de la précision. Ça a été vraiment quelque chose, le mot d'Anne Franck, la phrase d'Anne Frank, qui m'a vraiment tenue, effectivement, pendant l'écriture. Ce que j'ai découvert, c'est que son journal a été manipulé, censuré, mal lu. Je disais mal lu. Quand je dis manipulé, censuré, c'est que tout le monde a voulu se l'approprier. Et que les premiers à se l'approprier, et ça je l'ai découvert en écrivant, ça a été les producteurs hollywoodiens, les metteurs en scène hollywoodiens à la fin des années 50, quand ils ont décidé d'en faire un film et une pièce de théâtre. À ce moment-là, ils ont choisi ce qui les intéressait dans le journal et ils ont ôté toutes les allusions d'Anne Frank à la judéité. Il fallait que ce soit un récit universel. Et puis on n'avait pas trop envie d'entendre parler de, de la Shoah à la fin des années 50. Quand j'ai découvert les passages qui ont été coupés, je me suis dit, voilà, effectivement, je suis encore en train d'écrire sur une adolescente dont on n'entend pas la parole. Ça a été évidemment une nuit très spéciale parce que le musée anne Frank c'est un musée du vide. Euh, ce n'est pas un musée avec des tableaux. Je pourrais vous dire qu'il n'y a rien à voir à part l'absence. Et euh, quand on rentre dans l'annexe, qui est un appartement sur deux étages, enfin des combles, où ils ont été huit quand même, hein, pendant 25 mois, moi, j'aborde la littérature par le corps, beaucoup. Et il faut se représenter ça 25 mois à 8, dans 45 mètres carrés. Et puis, pendant toute la journée, comme en dessous, il y avait les employés de l'entreprise qui ne savaient pas qu'ils étaient là, à part 4 d'entre eux, ils ne pouvaient ni parler, ni marcher, ni faire couler de l'eau, ni aller aux toilettes, ni rien. Et ça, c'est pendant plus de 2 ans. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé d'expérimenter, de, pas d'expérimenter, de comprendre pendant la nuit. Et puis, effectivement, le vide de l'annexe, qui est quelque chose d'abyssal, parce que finalement, en entrant dans l'annexe, on se retrouve face à l'absence d'Anne Frank. Et cette absence, euh, j'ai envie de dire que c'est ça qui est au cœur de, de, de, du, du récit, c'est euh, leur absence, il faut vraiment, il faut qu'elle nous hante, je pense encore. Je me suis beaucoup interrogée. Le directeur du musée m'a dit tout de suite que anne Frank provoquait euh, un amour fou et qu'il était habitué à voir euh, rentrer des jeunes filles qui étaient persuadées d'être sa réincarnation, qui connaissaient le chemin, qui retrouvaient sa chambre. Donc, euh, sans vouloir dévoiler euh, la fin du récit, j'ai je, je, tourné autour de sa chambre sans arriver à y rentrer pendant des heures. Je suis restée de 21h à 7h du matin. Et. Et cette question-là finalement, elle me elle elle est aussi au cœur du récit, c'est est-ce qu'on a le droit de rentrer dans sa chambre Pourquoi on rentre dans sa chambre Quand on passe devant sa chambre, je suis passée des dizaines de fois pendant la nuit. Ce qu'on voit, c'est une chambre d'adolescente parce que les photos qu'elle collait au mur ont toutes été conservées. Donc c'est des photos de d'actrices de d'animaux, de, de princesses et, et je passais devant cette chambre qui est minuscule. J'arrivais pas à y rentrer parce que finalement il y avait quelque chose d'une profanation, et effectivement, je pense que c'est une question. Cet amour fou qu'on porte à Anne Frank, il y a aussi une haine folle des négationnistes envers Anne Frank. Donc voilà, euh, j'ai écrit autour de ça, autour de cet amour étrange, démesuré qui fait qu'on se l'approprie un peu trop. Voilà.